Je vais vous parler d'images responsives, effectivement. Donc, euh, je suis effectivement cofondateur, directeur de l'innovation de clever Edge. Vous avez eu la présentation, on est sponsor, il y a notre stand. Venez nous voir, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et Mastodon. Ça m'intéresse d'avoir des retours, évidemment, après les conférences. Donc, je vais vous parler d'images responsives. Je vais vous parler d'un sujet très, très précis sur les images responsives. Euh, on va vraiment rentrer dans un détail très particulier que je trouve trop souvent ignoré, malheureusement. Euh, mais je vais vous faire un très très bref rappel euh, sur euh, ce que sont les images responsives et les différentes syntaxes qu'on utilise pour les mettre en œuvre. Donc, on a euh, source 7 avec le descripteur X qui permet de gérer des images de taille fixe mais avec euh, la gestion de la densité variable. Donc, euh, une syntaxe particulière où vous voyez apparaître l'attribut euh, source 7 euh, et le descripteur X dans les, dans les valeurs. On a euh, sur 7 avec le descripteur W pour les largeurs d'images, donc c'est euh, pour des images de largeur euh, flexible, fluide, euh, avec euh, la gestion de la densité d'écran variable. Euh, donc évidemment, aujourd'hui, quand on fait du responsive, on gère euh, des écrans de toutes tailles et des densités euh, qui peuvent aller jusqu'à euh, des densités de 4 sur certains appareils euh, récents euh, mobiles. Euh, donc là, on a un élément toujours sur 7, mais avec euh, le descripteur W qui décrit la largeur de l'image qu'on propose à, au navigateur. Euh, on va pouvoir aussi euh, aider le navigateur à choisir la bonne image grâce à l'attribut sizes qui va lui décrire euh, quelles sont les dimensions d'image qu'on va afficher. Euh, donc là on va reprendre euh, les instructions qu'on trouve euh, en général dans la CSS pour définir le layout euh, de la page. Et on a un dernier cas avec la balise picture euh, qui reprend aussi la balise source qu'on avait déjà en vidéo et audio pour euh, gérer ce qu'on va appeler la direction artistique euh, dans les images responsives, donc pouvoir proposer des images de ratios différents ou de contenus différents, euh, voire des images de type euh, différents en termes d'encodage aussi. Euh, donc là c'est un peu plus complexe, euh, mais ça permet de gérer des cas qui sont moins courants normalement. Donc là-dedans, ce qui est important euh, pour la suite, c'est que Sizes, comme je disais, décrit le layout, donc décrit euh, la façon dont la page se comporte et euh, les dimensions que l'image va prendre euh, dans la page. Donc, un exemple ici avec un, un, bout de, un bout de CSS qui décrit mon layout. Et si je reprends juste la première partie qui correspond au design du milieu sur euh, écran de largeur moyenne, on va retrouver dans le code, euh, dans le sizes des images responsives, euh, normalement, euh, les mêmes instructions. Donc, ils vont me dire ici, euh, quand je suis dans ce viewport, euh, donc euh, correspondant à une taille au-delà au de 640 pixels, mon image fait 60 VW, donc en gros 60 du viewport de largeur, je retrouve ça dans sizes. Donc là, on n'a pas trop le choix, on reprend euh, les valeurs qu'on a dans notre layout. Par contre, au niveau du source set, source set liste les images disponibles. Donc cette liste d'images disponibles, bah, elle n'est pas dépendante euh, directement du layout, du design. Euh, on va avoir euh, d'autres euh, choses à faire pour déterminer quelle, euh, quelle taille on prend. Notamment, toutes les images n'occupent pas la même place dans la page. Vous avez vu tout à l'heure sur le, les storyboards, il y a différentes images dans la page, elles n'ont pas toutes la même taille, donc on ne peut pas appliquer les mêmes valeurs de source set aux différentes images, en théorie. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les dimensions qu'on veut mettre dans le source set pour servir au mieux les utilisateurs, pour leur assurer une bonne performance. Imaginons un cas complètement simplifié où les images attendues ont... Donc ici, vous avez en horizontal les largeurs d'images à fournir et en vertical la proportion, le nombre de pages vues avec ces images. Donc c'est volontairement très simplifié évidemment. On va voir derrière différentes possibilités pour choisir les tailles d'images et leurs avantages et inconvénients. Donc la première façon de faire, ça va être de fournir directement les images dans les dimensions qui sont attendues, donc de couvrir exactement ce que je viens de vous montrer. Donc je reprends ça et je dis, bah, je vais fournir des images dans ces dimensions là, donc je suis sûr de contenter tout le monde, puisque euh, à chaque fois que j'ai besoin d'une image, c'est celle, celle qui arrive exactement dans la dimension attendue. Donc ça, ça va être parfait pour éviter tout gaspillage, on ne va pas envoyer trop de contenu, on ne va pas envoyer des images trop grosses euh, aux différents euh, visiteurs, donc c'est optimal en termes de performance. Le problème, c'est qu'évidemment on ne va pas mettre dans le euh, source 7 dans notre HTML toutes les tailles imaginables que les utilisateurs pourraient avoir besoin de charger. Donc on ne peut pas mettre dans le HTML des dimensions exactes pour tout le monde, malheureusement. Donc on va devoir, si on veut faire ça, générer à la volée, en fonction des besoins, euh, les images dans les différentes dimensions pour, euh, pour chaque utilisateur. Si on le fait euh, à la volée, effectivement, on va avoir une latence, forcément. Euh, côté serveur, on va avoir du traitement à faire pour servir l'image dans la bonne dimension, donc euh, ça va avoir un, un impact. Potentiellement, si on veut servir rapidement ces images pour limiter cet impact de latence, ben on ne va pas prendre le temps d'optimiser l'image comme on pourrait le faire si on avait plus de temps, si on traitait ça en batch. Autre alternative, c'est d'avoir un système de cache. c'est-à-dire On génère l'image une fois dans une dimension, on la met en cache pour la prochaine demande dans la même dimension. Mais si on gère toutes les dimensions possibles et imaginables, forcément, ça va représenter beaucoup de stockage. Donc ce n'est pas forcément mieux. Du coup, on a des alternatives, euh, et notamment une notion de breakpoint d'image, donc définir un certain nombre de dimensions. Si on se si on dit qu'on ne peut pas toutes les gérer, ben on va en définir un certain nombre. Euh, et ça a été notamment euh, assez bien décrit par euh, Jason Grigsby de cloud euh, voilà déjà quelques années, il y a trois ans, euh, où il a décrit donc cette notion de breakpoint d'image, où on se dit, ben, comme on a le design qui varie, on a aussi des besoins de variation de taille d'image pour couvrir tous les tous les besoins d'affichage de ce design et euh, on ne peut pas gérer toutes les tailles comme on l'a vu, donc on va essayer de euh, définir une méthode pour choisir les tailles euh, qu'on va choisir à, à, à rendre disponibles. Donc la première technique c'est le budget de performance, ça rejoint un peu le, le, la, la présentation tout à l'heure de Damien sur le budget de performance mais la dédiée au, aux dimensions d'image avec euh, l'idée de définir un seuil euh, à ne pas dépasser en poids d'image entre deux dimensions successives dans la liste d'images qu'on va mettre à, à disposition. Donc, euh, dans la foulée de, ce, de cet article de Jason Grigsby, Cladinari, une solution de gestion d'images euh, mode SaaS, euh, a développé un outil euh, qui s'appelle Responsive Image Breakpoints Generator, qui va prendre un certain nombre de paramètres. Euh, C'est un outil gratuit en ligne, vous mettez votre image dedans, vous réglez vos différents paramètres, euh, voilà, donc vous uploadez l'image, vous définissez notamment les résolutions minimum, maximum que vous voulez gérer, euh, le poids, votre fameux budget euh, de poids d'image entre, euh, entre chaque étape, le nombre maximum d'images que vous voulez générer éventuellement, évidemment on va essayer de ne pas en avoir trop, et euh, à partir de tout ça, il va être capable de vous générer euh, un certain nombre d'images, de vous donner les dimensions, en calculant effectivement que le seuil de poids est respecté entre les différentes images. Donc ça c'est à partir d'une image master, vous allez générer directement votre code HTML, vos différentes images euh, et, euh, et c'est un peu magique. Donc si on utilise ça pour couvrir nos besoins, on a vu qu'on a euh, une dimension d'image minimum, une dimension d'image maximum et ça fait une répartition au milieu pour euh, respecter notre, notre budget. Donc si on fait une, une approximation un peu grossière, on va avoir euh, une répartition, c'est les, les bandes violettes, des différentes images disponibles. Là, je les ai passés à intervalles réguliers. Évidemment, vu que le poids est exponentiel en fonction des dimensions, ça ne serait pas aussi, aussi régulier. Mais pour illustrer le fait que finalement, on va avoir des images disponibles qui ont été calculées par cet outil, qui vont nous permettre de couvrir effectivement tous les besoins, puisque le navigateur il va chercher l'image de dimension supérieure ou égale la plus proche pour la charger. Mais on voit qu'ici, on a un peu de perte de gaspillage, c'est-à-dire qu'on va envoyer des images parfois trop grosses au navigateur par rapport à ses besoins. Donc ça veut dire plus de bandes passantes, donc potentiellement plus d'attentes. Ça veut, va vouloir dire aussi plus de bandes passantes consommées pour le fournisseur du, du contenu, euh, si sa bande passante lui coûte un, un certain coût, un prix. Euh, vous voyez qu'il y a une image euh, qu'on met à disposition qui n'est pas utilisée, parce que ça tombe dans un trou où il n'y a pas d'utilisateurs qui on, qu ont ce besoin-là. Donc euh, on, a, on a ce souci de, de gaspillage. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'images dans la page, dans, dans le site, ce n'est pas bien grave, on a un peu de gaspillage, mais, euh, mais on s'en sort pas trop mal. Par contre, si on en a beaucoup, euh, ça, va être, ça va être plus pénalisant. Donc là, un autre souci, c'est que le calcul des paliers, il dépend des capacités de compression euh, des images, et donc d'une image à l'autre, en fonction du contenu visuel de l'image, la compression n'est pas la même, donc il va falloir faire l'effort image par image. Donc il va falloir l'automatiser image par image et définir du coup que dans nos pages, le code HTML, il va dépendre de l'image et non pas uniquement de la page, de son template, des choses comme ça. Donc, ce qui n'est euh, pas négligeable. Euh, on a vu certaines images calculées peuvent s'avérer inutiles, c'est un peu dommage. Et euh, si on a vraiment beaucoup d'images, ben, potentiellement on a beaucoup d'images sur lesquelles on va télécharger euh, en trop le fameux delta, ou pas loin, et donc ça peut vraiment faire un surcoût en bande passante pour le fournisseur et pour le client, et donc une latence supplémentaire aussi pour le client. Une alternative, du coup, euh, à cette technique, c'est euh, ben, on va essayer de voir comment réduire ce, cette zone rouge, ce, ce gaspillage qu'on a dans les, euh, dans les requêtes. Donc le meilleur moyen de faire, c'est de regarder quelles sont les requêtes les plus fréquentes, euh, pour essayer de fournir les images les plus adaptées, évidemment. Donc, euh, limiter les écarts de poids entre les images attendues et les images fournies et euh, limiter le nombre d'images à euh, fournir, donc à stocker, à générer euh, éventuellement. Donc ça c'est quelque chose qui avait aussi été euh, imaginé dans l'article la, de Jason Grigsby, notamment suite à des discussions avec euh, différents acteurs euh, type Akamai, Google et autres. Euh, et ça, la difficulté par rapport à la technique précédente, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir l'image et un certain nombre de paramètres, il faut avoir des statistiques, il faut savoir quels sont effectivement les attentes des utilisateurs quand ils visitent la page. Et il faut faire des calculs assez complexes. L'objectif, ça va être, à partir de ces images attendues, d'en servir qui soit suffisamment proche, plus que dans le cas précédent. Donc là, on voit que la répartition des différentes images disponibles, évidemment, n'est pas homogène comme dans le cas précédent, mais pour assurer que le gaspillage, entre guillemets, est le plus faible possible. Donc là, je vous montre la conséquence avant de vous montrer la solution. Mais on va essayer de tendre vers ça. Et donc pour ça, on va euh, utiliser les statistiques euh, qu'on va pouvoir collecter sur le site. Donc là, une fois de plus, ça va dépendre de chaque site, de chaque layout, donc potentiellement de chaque page et surtout de chaque image dans la page. Des images qui ne sont pas présentées, on va dire, avec le même code sizes dans la page euh, vont nécessiter les mêmes, les mêmes calculs. Donc là, on a, on a pris un site, on a mis des marqueurs pour avoir la densité d'écran et le viewport euh, et la quantité de pages vues avec, euh, avec ces données-là. Donc il euh, y a un code JavaScript qui permet d'obtenir ces valeurs-là en tenant compte de disparités de calcul dans les différents navigateurs. Vous pourrez le voir le jour où ça vous intéresse. On va aussi regarder sur la page, en fonction du viewport, quelle est la dimension de l'image euh, qu'on veut afficher. Donc là, c'est pareil, on a des... Euh, moyen de le faire de différentes manières. Donc on voit que quand on agrandit le navigateur, l'image qu'on affiche prend des dimensions différentes. Et on va devoir croiser tout ça. Donc on sait que pour une largeur d'image nécessaire, donc c'est la courbe juste avant, à un certain viewport, on va avoir à ce viewport un certain nombre d'utilisateurs qui sont venus avec effectivement ce viewport mais une densité de 1, de 2, de 3 et puis des valeurs intermédiaires. Donc on va combiner tout ça, on va tout, euh, tout multiplier. On va grouper par largeur d'image identique. Hein, donc Ce qu'on obtient là, les images, c'est la largeur d'image attendue, donc l'image physique, pas l'image au sens dimension CSS dans la page, donc en tenant compte de la densité. Et on va transformer tout ça en pourcentage pour faciliter la manipulation derrière. Donc là c'est classé par, euh, par euh, importance, et vous voyez que ne serait-ce que la dimension 640, elle est euh, nécessaire dans 35% des cas, ce qui est déjà énorme, euh, sur un site à fort trafic avec des, des milliers de lignes de, de statistiques. À partir de ça, on va identifier des valeurs cibles. Donc on a identifié euh, ici ce qu'on a appelé des dimensions pixel perfect, où euh, on se dit qu'il bah, y a suffisamment d'utilisateurs qui ont ce besoin-là pour se dire que c'est une dimension qui est intéressante à servir directement, sans avoir à l'approximer ou à mettre quelque chose d'un peu différent. On, va, on, sera, on aura déjà servi 35% des utilisateurs avec la dimension exacte, c'est top. On va définir d'autres dimensions comme ça, avec un certain nombre d'écart. Et ici, on regarde pour toutes les autres dimensions, quel est l'écart euh, entre les deux. Donc euh, ici, vous avez, euh, ben, par exemple, je vais servir pour la 490... Enfin, pour la 390, je vais servir l'image de 490. Ça me fait un surpoids de 20%. C'est beaucoup. Euh, par contre, il y en a d'autres où ce sera, euh, ce sera bien moins. Donc là, on a mis en évidence tout ce qui dépassait 10%. Mais donc, on va pouvoir ajuster ces tailles-là jusqu'à réussir à euh, minimiser le euh, fameux euh, gaspillage euh, qui est ici indiqué euh, sur fond rouge. Et en combinant tout ça, on va réussir à obtenir, par exemple ici, cinq valeurs euh, qui nous permettent c'est flou, désolé, qui nous permettent de couvrir une grande majorité de, de visiteurs. Là, il nous reste juste le 960 qui est trop petit dans 2% des cas, donc on mettra peut-être une image un peu plus grande en plus pour servir ces 2%. Et là, on aura couvert tout le monde et on aura limité énormément le gaspillage par rapport à, à d'autres techniques. Donc ça, c'est intéressant euh, quel que soit le, le, le nombre d'images, parce qu'on va limiter le, la casse, on va dire, sur chaque, euh, sur chaque image. Euh, les euh, calculs sont faits par emplacement et non pas par image, donc c'est pas parce qu'on change les contenus qu'on devra refaire les calculs. Le code HTML, il sera toujours bon euh, et les tailles d'image à, à générer sera bon, euh, quel que soit la, le contenu de l'image. Par contre, les calculs, les calculs sont très laborieux, vous l'avez vu, c'est du temps passé dans, dans des outils de, de spreadsheet. Il euh, faut les refaire régulièrement, parce que les statistiques, bah, évidemment, elles bougent. Euh, on s'appuie sur les statistiques des visiteurs, donc quand il y a des nouveaux appareils, avec des nouvelles densités, avec des nouveaux viewports et tout ça, euh, c'est évidemment une remise en cause des valeurs. Euh, et euh, en plus, il faut le faire pour chaque emplacement dans les différentes pages du site. Donc c'est beaucoup de travail. Et ça, Jason Grigsby le disait dans, en conclusion dans son article, c'est euh, on ne devrait pas faire ça manuellement. Donc on l'avait fait, mais on a un peu souffert. Donc le but, ça va être d'automatiser tout ça. Euh, avec une petite illustration de XKCD. Normalement, si euh, on écrit, on s'apprend un peu de temps d'écrire le code d'automatisation, mais au bout d'un moment, on devrait pouvoir euh, avoir plus de temps libre pour travailler sur d'autres sujets. Donc on a commencé à faire ce développement. Euh, C'est un projet Node.js euh, open source sur Github, euh, qui sait prendre en entrée les statistiques, qui sait trouver toutes les dimensions euh, d'une image euh, selon les différents viewports, faire tous les calculs euh, pour consolider la donnée. On a euh, du coup un outil qui fait du reporting, qui montre les résultats directement dans, dans une console. Euh, par contre, euh, le, le, obtenir les différentes valeurs optimales, euh, c'est en cours. Il euh, faut utiliser des algorithmes de euh, clustering de données, euh, tout ça, c'est pas forcément trivial, il faut trouver les, les bons algorithmes, les bonnes valeurs. Euh, et l'idée, c'est derrière de pouvoir prendre en charge toutes les images d'une page, puis toutes les images d'un site, éventuellement en listant les templates, euh, et de rendre ça euh, intégrable à un workflow de développement pour que ça puisse, le, les valeurs obtenues puissent être directement injectés dans les, dans les templates et dans les outils qui vont re redimensionner les images. Donc le statut, ben, on est à peu près là. Euh, évidemment, c'est un projet open source, tout le monde est bienvenu pour contribuer. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde euh, parce qu'il y a des évidemment des améliorations de perf à la clé et euh, de baisse de consommation de bande passante pour tout le monde donc euh, ça peut être intéressant. Et la grosse difficulté c'est que quand on essaye d'automatiser, en général ça se passe pas si bien que ça donc euh, on risque de passer plus de temps que prévu à développer. Pardon. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera et qu'on trouvera de nouveaux contributeurs parmi vous pour, euh, pour nous aider euh, et ça servira à tout le monde. Voilà, euh, si vous voulez des jolis stickers comme ça, vous pouvez passer sur notre stand. On en a plein à vous donner. Merci pour votre attention. Est-ce que ça va?